L'argent et le couple, regardez bien, un couple a des désaccords 312 fois par an en moyenne liés uniquement à l'argent. Uniquement à l'argent. 312 fois par an, c'est pas important, vraiment. L'argent, c'est le premier sujet de désaccord, premier sujet dé... dans un couple. Et ensuite, il y a le sexe. L'argent et le sexe, les gens ne se parlent même plus qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui me faisait plaisir il y, a, il y a 20 ans, il y a 15 ans dans mon couple. Il y a certaines zones érogènes par exemple qui sont moins érogènes aujourd'hui. Euh, J'en sais rien, ça peut être le coup, ça peut être n'importe quoi. Mais les gens ne sont pas à l'écoute de l'autre, ne se parlent pas, ne discutent pas. Mauvaise psychologie pas de stratégie de couple, pas de stratégie de relation. Quand je te dis quelle est ta stratégie de, de carrière ou d'affaires, tu vas me dire bah, « je vais peut-être faire ça, c'est un peu le brouillard, mais peut-être que je devrais faire ça, je, ou mon entreprise a fermé, je ne sais pas pourquoi ». Mais on a une approche un peu plus rationnelle. Quand je, Lors du weekend Spark, toute la soirée du samedi soir, c'est que sur les couples et les relations. Quand je commence la soirée ou la nuit euh, du samedi soir au weekend Spark, je leur dis « quelle est votre stratégie de couple ?» Et beaucoup de couples rient. Ils rient pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de stratégie de couple.